Attention Stop À vos instruments de mesure Mesure Quoi Une flûte, ce n'est pas un instrument de mesure C'est un instrument de quoi alors De musique T'es sûr Bonjour les petits loups, aujourd'hui une petite vidéo sur les instruments de mesure. Alors attention, tous les instruments de mesure que vous avez chez vous. Premier défi, je vais vous demander de trouver 5 instruments. De mesure, attention, ça peut être des instruments de mesure de capacité, de masse, de température, tout, tout, tout, tout, tout, mais j'en veux 5 et vous allez voir, vous en avez sûrement 5 chez vous à la maison, demandez bien à papa et maman, attention, on est prêt, allez-y Nous revoilà Alors j'espère que vous avez bien trouvé les 5 instruments de mesure. Si vous en avez trouvé 4, c'est déjà pas mal. J'ai aussi fait l'exercice et voici ce que j'ai trouvé. En premier lieu, un pot mesureur, aussi appelé récipient gradué, qui permet de mesurer les capacités donc le litre par exemple j'ai aussi trouvé la balance de cuisine, la balance de cuisine permettant de mesurer les masses les kilogrammes et les grammes je continue, j'ai aussi trouvé le pèse-personne, pèse-personne permettant de mesurer notre masse à nous de savoir si on est lourd ou léger je continue j'ai aussi trouvé le thermomètre thermomètre permettant de mesurer mais, la température et j'ai aussi trouvé le mètre pliant, permettant de mesurer les longueurs Alors, je vais vous lancer un deuxième défi Vous allez devoir retenir tous les noms des instruments de mesure que vous avez trouvés chez vous Est-ce que vous êtes prêts Allez-y Vous avez trouvé le nom des 5 instruments de mesure Bravo à vous, vous en aurez encore besoin. Là-dessus, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et j'espère que vous allez apprendre encore et apprendre et apprendre et apprendre. À la prochaine